Monsieur Willy Sagnol, le bac droit de la France et de Bayern Munich et l'entraîneur de la Géorgie. Bienvenue au Gold. Merci, c'est gentil. Merci pour votre invitation. Vous êtes maintenant l'entraîneur de la Géorgie. Quelles sont vos attentes de ce projet Moi, je crois que le... quand, on a un... quand on a un pays comme la Géorgie, c'est un... encore un petit pays. Euh... C'est un pays de 3,5 millions habitants, donc c'est un petit pays. Euh, donc, il y a moins de joueurs de foot qu'en qu Égypte, par exemple. Euh, le réservoir est moins grand, mais, mais je crois que voilà ce qu'on fait maintenant depuis un an. Euh, depuis, depuis, depuis le mois d'octobre, on est invaincu, on a, on, a, on a gagné beaucoup de nos matchs, on n'en perd plus. Euh, mais surtout, ce qui est important, c'est que maintenant, on a des joueurs qui commencent à aller dans des, dans des grands championnats. On a, on a le gardien de but de Valence euh, en Espagne, c'est bah, notre gardien de but en équipe nationale. On a, on a un de nos attaquants qui viennent de signer au Napoli euh, en Italie. Donc, c'est important pour nous d'avoir des, des joueurs qui partent dans les grands championnats parce que c'est ce qui va nous faire progresser aussi. Euh, du votre point de vue, est-ce que la Ligue des Nations est, est plus utile pour les équipes nationales en comparant avec les matchs amicaux euh, Je dirais que pour, euh, ça dépend pour qui. Je pense que les grandes nations, euh, les joueurs jouent déjà à la Champions League ou l'Europa League. Ils jouent tous dans des grands championnats avec des matchs très difficiles tous les week-ends. Euh, au bout d'un moment, peut-être ça fait, ça fait peut-être trop pour, pour ces joueurs-là. Mais, mais après, pour des équipes peut-être plus petites, comme, bah, comme la Géorgie par exemple, euh, bah, ce sont des, des compétitions internationales qui peuvent, euh, avec un petit peu de chance, peut-être déboucher sur une qualification un jour pour. Euh, pour un championnat d'Europe. Euh, donc, donc pour les, je dirais pour les, pour les petits pays, c'est une, une compétition très importante. Pour les grands pays maintenant, euh, là, c'est au mois de juin, c'est cinq mois avant la Coupe du Monde. Euh, je crois qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient fatigués, qui, euh, qui, qui voulaient surtout avoir des vacances pour bien se préparer pour la Coupe du Monde. Donc euh, C'est surtout une question de timing, mais euh, c'est un peu dans l'esprit le, dans du foot euh, d'aujourd'hui. Euh, il, il y a beaucoup de matchs. Certainement trop de matchs pour les, pour les grands joueurs. Vous connaissez le football égyptien bon, Tout le monde connaît le football égyptien, l'Égypte. L'Égypte, c'est un grand pays de football. Euh, vous avez gagné la Cannes tellement, tellement de fois. Euh, et puis surtout, vous avez, euh, vous avez un joueur qui, euh, qui fait partie des 4 des ou 5 meilleurs joueurs du monde, c'est Mossala. Euh, c'est le, le meilleur ambassadeur de, de votre pays pour le football. La France a gagné la Coupe du Monde en 1998. Quand vous étiez un joueur professionnel et vous êtes naturellement un supporter des du, du bleus, la victoire de la France en, en sa Coupe du Monde était une surprise ou euh, un, évent, un événement naturel bah, c de, de gagner une Coupe du Monde, c'est euh, ce qu'il y a de plus difficile dans le football. Euh... Oui, je crois que les, les, les, dans les Coupes du Monde, déjà, quand vous arrivez en demi-finale, demi ça veut dire déjà que vous avez fait une très grande compétition. Euh, et pour gagner, il faut aussi un petit peu de réussite parfois. Mais l'histoire le, le, de, de France 98, c'est une histoire magnifique parce que c'est la, la première Coupe du Monde organisée euh, en France depuis… Euh, voilà, depuis, depuis la nuit des temps et, et, et je crois que le, le public était un petit peu euh, sceptique au départ. Euh, personne ne croyait trop à la, à la victoire, mais, mais plus les matchs avançaient et plus l'engouement populaire était là et, et à la sortie, ça finit par une fête, une fête magnifique dans tout le pays. L'équipe française est arrivée à la Coupe du Monde en 2002 comme le, comme, comme le champion. Mais l'équipe a choqué le monde en sortant du premier tour. C'était, c'était une, une grande choc, bien sûr. Quelle était la quelle était la cause et quel était l'effet de la blessure de Zinedine Zidane dans ce, dans ce temps bah, c'était euh, c'était une Coupe du monde catastrophique à tous les à tous les niveaux. Euh, il faut pas oublier que les les joueurs avaient gagné la Coupe du monde 98, euh, avaient gagné le championnat d'Europe 2000, euh, et je pense qu'en 2002. Euh, Peut-être que la motivation n'était pas assez grande. Euh, peut-être que qu'il la... y avait des équipes, peut-être, qui avaient plus faim euh, que la France. Euh, et en plus, c'est vrai, l'absence de, de Zidane euh, a, été, euh, a été terrible. Mais voilà, c'était la fin d'une génération extraordinaire. On parle de, de, de, de, de, de Djorkaev. Euh, euh, de, de, de Marcel de Sailly, euh, des joueurs extraordinaires. Ils ont marqué, ils ont marqué l'histoire de la France euh, au niveau du football. Et bon, bah, ça a été la fin, une fin un petit peu triste. Euh, mais on n'oublie pas tout ce qu'ils avaient fait pour le foot français avant. Donc, euh, parfois, il faut, des, il faut des événements comme ça, comme la Coupe du Monde 2002 pour, euh, voilà, pour, euh, pour repartir sur de nouveaux projets, pour repartir sur de nouveaux objectifs. Euh, le foot, de toute façon, il y a des succès, il y a des échecs. Et voilà, 2002, c'était un, un grand échec. Ouais. Certains ont dit que les Bleus croyaient que le match avec le Sénégal était facile. Est-ce que ce sentiment existait dans votre camp Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'était. Euh, comme je vous dis, la, une Coupe du Monde, il n'y a que des très bonnes équipes. Et, et les niveaux. Euh, bah le, le Sénégal était surmotivé, euh, la France avait manqué peut-être un petit peu de force collective à ce moment-là et, et du coup bah les, niveaux, euh, les niveaux se sont un petit peu euh, égalisés et, et de toute façon le Sénégal avait mérité sa victoire ce, ce jour-là. Ce match était contre une équipe, une équipe euh, qui a contenu certains joueurs dans la, la Ligue française euh, et qui était dirigé par un euh, entraîneur français aussi. Cela a-t-il été pris en compte pendant le match bon, Je ne sais pas. Une fois, que, une fois que vous êtes sur le terrain, vous ne pensez plus à des choses comme ça. Hein. Vous pensez simplement à essayer de gagner le match. Mais euh, il y avait des joueurs de, de qualité euh, dans cette équipe du, du Sénégal. Euh, C'est une belle histoire qu'ils ont écrite dans cette Coupe du Monde-là. Et voilà le... le... Comme je dis, ça arrive parfois que, que des grandes équipes tombent contre des équipes peut-être euh, un petit peu plus faibles. Mais, mais ça veut dire finalement que l'écart entre les, les grandes équipes, peut-être européennes et peut-être d'autres équipes mondiales, euh, l'écart n'est pas aussi important qu'on le pense. Et, et le fait que des joueurs, beaucoup de joueurs jouaient dans le championnat de France, il y en a qui jouaient dans le championnat anglais. Euh, donc, il y avait beaucoup de joueurs sénégalais qui, qui jouaient déjà dans des grands clubs. Euh, donc, c'était... Euh, ce n'était pas une petite nation, ce n'était pas une petite équipe. C'est simplement ils ont fait un meilleur match que nous. Roger Lemaire a été champion d'Europe avant de la Coupe du Monde, puis champion d'Afrique avec la, la Tunisie en 2004. Étiez-vous pour ou contre son départ de l'équipe de France après la Coupe du, du Monde et quels sont vous, vos souvenirs avec lui ah, Roger, déjà humainement, c'est un, un personnage fantastique. C'est un petit peu un petit peu comme un, comme un papa, comme un père pour euh, pour, euh, pour un groupe de, de joueurs. Euh, vous savez, en France, quand vous faites une Coupe du Monde, vous, vous avez été champion du monde, vous avez été champion d'Europe. Et, et avec Roger, bon, la Coupe du Monde, on se fait éliminer au premier tour. Il euh, n'y avait pas à savoir si on était pour ou contre le fait que Roger reste. Euh, mais je crois que c'est des choses normales dans les grandes nations. Quand il y a un échec, le sélectionneur part et puis un autre arrive et, et, et essaye d'écrire une, une, autre, une autre belle histoire. En parlant de l'autre qui, qui est arrivé, euh, M. Raymond Dominique, euh, à l'Euro 2024, 2004, pardon, à l'Euro 2004, avec un nouvel entraîneur et avec le retour de Zidane. La France a parfaitement débuté, mais a soudainement perdu face à, à la Grèce. Alors, que s'est-il passé dans ce match Ça a été un championnat d'Europe étrange. Euh, la Grèce a, a été championne d'Europe, euh, alors que ce n'était pas la meilleure équipe sur le, sur le terrain. La France contre la Grèce avait été meilleure, je pense. Euh, tout comme le Portugal avait été meilleur contre la Grèce aussi oui. euh, en finale. C'est voilà, parfois il y a des compétitions. C'est le foot. Euh, heureusement qu'il y a des surprises. Heureusement qu'il y, y a des histoires comme ça. Euh, sinon, le foot serait triste. Euh, on serait... Euh, S'il y avait toujours une grande équipe contre une petite équipe, si c'était toujours la grande équipe qui gagnait, euh, il n'y aurait personne dans les stades, il n'y aurait personne devant la télévision. Euh, C'est ce qu'on aime aussi dans le football. Mais 2004, voilà, il y a eu... Après, après 98, 2000, il y a eu 2002. Et 2004, ça a été deux ans où où il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et forcément, ça a pris du temps. Euh, il fallait que le, le, les jeunes joueurs gagnent un petit peu d'expérience. Euh, mais je crois que 2004, même si le, on a perdu en quart de finale, ça a, été une, ça a été un apprentissage pour beaucoup de joueurs pour 2006, par exemple. En parlant de, de 2006, on ne, on ne peut pas ignorer la, la performance individuelle de Zidane contre le Brésil. C'était euh, historique. Quels souvenirs gardez-vous de, de, de, ce, de ce bon match De ce match-là, mais de la Coupe du Monde en général. Euh, on savait qu'on avait une équipe avec un, avec un potentiel défensif très fort. Euh, on savait qu'on on, on était voilà, très, très solide défensivement. Et puis on savait qu'on avait Zidane et qu'on avait Thierry Henry. On avait deux joueurs extraordinaires. Euh, offensivement. Donc on était voilà, un groupe très, très solidaire, très, qui, qui a beaucoup travaillé ensemble. Et, et c'est sûr que ce match contre le Brésil, ça a été, une, même pour toute l'équipe, euh, à titre collectif, ça a été peut-être une des plus grandes performances de, de l'histoire de la France dans, dans, dans une Coupe du Monde. Et des joueurs extraordinaires défensivement. J'ai l'honneur de parler à l'Inde maintenant. <rire> c'est gentil, mais... Voilà, c'était il y a longtemps, c'était il y a 16 ans. C'est la vérité, monsieur. Merci. Mais voilà, il y avait, moi, je pense surtout aussi à Lilian Thuram, qui était un, un défenseur extraordinaire. Euh, je pense à William Gallas, qui était un grand défenseur aussi. À, à, à Eric Abidal, euh, qui était très bon. Et puis, au milieu de terrain, il y avait Vieira et Makelele. Euh, et puis, sur les côtés, on avait Ribéry, qui était jeune. On avait Malouda, qui était jeune. Donc, c'était un beau mélange, c'était un beau mélange euh, de qualité, euh, cette équipe. Et, et voilà, il nous a manqué qu'un petit millimètre à la fin pour, pour lever cette Coupe du Monde, encore une fois. Vous souriez évidemment avec, euh, avec rappeler ces souvenirs. Je souris parce que c'était il y a 16 ans euh, et que j'ai pu, moi, j'ai pu dire à mes enfants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 il se passe quelque chose comme ça dans une finale de coupe du monde avec lui euh, je trouve ça très triste je trouve ça très triste euh, il aurait mérité peut-être une sortie euh, différente euh, mais au-delà de ça c'est bien sûr que bien sûr qu'il y, y a longtemps bien sûr qu'on a on, tous les joueurs ont eu de la colère euh, parce qu'on sait on a sur un terrain de foot il y a c'est un sport avec beaucoup d'émotions euh, il faut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 Euh, avec beaucoup d'émotions, voilà, avec beaucoup de rires, avec beaucoup de pleurs. Euh, c été, en tout cas, je pense que cette Coupe du Monde en général, euh, pour la France, mais également pour l'Italie, forcément, euh, pour l'Allemagne, parce qu'ils l'avaient organisée de manière extraordinaire, ça a été une vraie belle Coupe du Monde. Après avoir atteint la, la finale de la Coupe du Monde, euh, et perdu au tir au but, le résultat de l'Euro 2008, a été choquant aussi. Que s'est-il passé là-bas et comment les choses sont-elles devenues incontrôlables Non, non, c'est pas. pas. Je pense que voilà, ce qui s'est passé en 2008, c'est un petit peu comme en 2002. Euh, ça a été la fin d'une génération. Euh, euh, Barthez arrêté. Euh, Thuram arrêté. Euh, Sanyo, moi j'ai arrêté. Euh, Makelele arrêté. Euh, il, Beaucoup de joueurs euh, dans les plus anciens. Euh, C'était notre dernière compétition et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là. Et je, je pense que la, le mix entre les jeunes et les plus anciens a, a pas bien pris. Euh, ça, a été, ça a été difficile, mais ça a aussi permis à, à des joueurs plus jeunes de déjà commencer à jouer une compétition internationale. Euh, il faut se rappeler qu'en 2008, par exemple, il y a il bah, y, y, y a Franck Ribéry qui est là, il y, y, y a Patrice Evra qui est là, il y, y a des jeunes joueurs qui sont là et qui, après, ont fait une très belle carrière en équipe de France aussi. Euh, les, les équipes nationales, ce sont toujours des cycles. Euh, il n'y a pas d'équipe nationale qui gagne tout le temps. Ça n'existe pas. Euh, il y a eu la France, euh, 98-2000. Euh, il y a eu, par exemple, l'Espagne, 2008-2010-2012. Euh, il y a des générations, mais après, ces générations partent et ce sont des jeunes qui arrivent et il faut retravailler. Mais c'est l'histoire du football. Tous les pays sont confrontés à ça. Euh, vous, avez, vous en êtes un bel exemple aussi, l'Égypte, vous avez gagné deux ou trois cannes en très peu de temps, mais après, il y a eu des joueurs qui étaient un petit peu plus vieux, qui ont été obligés d'arrêter et il a sure. fallu faire venir des jeunes. Et ça prend du temps avant de retrouver la victoire suprême. Euh, donc, euh, c'est le foot, euh, ça, ça correspond à des cycles, c'est euh, comme ça. Que pensez-vous de, de l'entraîneur Raymond Domenech C'est difficile pour moi d'en parler parce que avant d'être sélectionneur de l'équipe de France, euh, c'était aussi le sélectionneur des, des, dans les équipes de France de jeunes. Et, et moi, je l'ai eu comme entraîneur quand j'étais jeune. Euh, et je l'ai eu après comme entraîneur en, en, en équipe de France. Et moi, je, je veux simplement dire que moi, en tant qu'homme, euh, qu euh, c'est un, un personnage que j'aime beaucoup euh, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est franc, qui est direct, qui est honnête. Euh, après, tout le monde fait des erreurs. Euh, il a fait des erreurs. Euh, J'ai fait des erreurs. Les autres joueurs ont fait des erreurs. Euh, tout le monde fait des erreurs. Ce n'est pas très grave, mais mais le, parfois, l'image qu'il a pu, euh, que les gens ont pu avoir de lui, euh, ce n'est pas toujours la bonne euh, parce que humainement, c'est quelqu'un de bien. Après, c'est le foot. Il hein, y a quand il y a un sélectionneur, il y a beaucoup de gens qui l'aiment et puis il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas. C'est comme ça, c'est dans tous les pays pareil. Vous savez, l'équipe le, le, nationale, euh, c'est un pays tout entier. Ce n'est pas simplement une équipe de club. Euh, c'est pas, euh, c'est le pays tout entier. Donc euh, ça, ça c est, c est, le foot national, c'est la passion, c'est le cœur. Il y a plus de, c'est plus la tête, c'est le cœur. Et, et forcément, quand il y a des déceptions, euh, bah, la passion, elle, est, elle exagère tous les sentiments. Euh, et le, quand il y a échec, bah, le sélectionneur national, c'est tout le pays qui veut, qui veut, qui veut le voir partir. Tout le pays aimerait qu'ils partent à l'étranger euh, euh, sur une île déserte, euh, mais, mais c'est le foot, c'est euh, passionnel, c'est le, c'est voilà, c'est le, c est, c est, parfois c'est difficile à expliquer quand des supporters dans un stade parfois ils vont être très critiques, ils vont crier très fort, ils vont alors qu'à la maison, ce sont des gens très calmes euh, qui sont très gentils avec leurs avec leur femmes, avec leurs enfants. Mais dans un stade de foot, parfois, euh, voilà, les, les, les, les émotions sont trop fortes. Vous vous rappelez que ce, ce qui passait en, dans la Coupe du Monde en 2010 Est-ce que vous pensez que, que Monsieur de, Domenech pourrait conduire la, la situation dans, dans, une, dans une autre façon, d'une meilleure façon si un événement comme ça est arrivé, c'est qu'il y a des erreurs qui ont été faites avant. Euh, donc, forcément, je pense qu'il a fait des erreurs, mais, mais je ne peux pas. Je ne veux pas le juger. Je ne peux pas en parler parce que moi, j'avais déjà arrêté ma carrière. Euh, j'étais euh, j'étais déjà euh, retraité et malheureusement pour le football. Oh, vous savez, ça serait trop facile de, de critiquer alors que je ne je ne savais pas tout. Je savais qu'il y avait des problèmes dans l'équipe. Je savais qu'il y avait des problèmes avec les joueurs, avec l'organisation, mais mais ce qui s'est passé, ça a été une surprise pour tout le monde, même même pour les anciens joueurs, ça a été une surprise. Mais on a je pense que on a compris beaucoup de choses en 2010. En France, on a on a compris beaucoup de choses concernant le football, concernant la aussi notre façon de, de former les, les joueurs, de former les jeunes joueurs. Et ça nous a beaucoup aidé pour la suite. Et, et, et je crois que 2016, euh, la finale de l'Euro et 2018, euh, la victoire en Coupe du Monde. Euh, je crois que 2010, finalement, ça a été une bonne chose pour ça, parce qu'on a beaucoup changé de choses. On a travaillé complètement différemment et, et, et depuis, bah de nouveau, on, on produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et beaucoup de très bons joueurs. Euh, et je crois que voilà, 2010, ça a été utile pour tout le monde. En allant au euh, Bayern München. Au cours des euh, 22 dernières éditions, le Bayern München n'a perdu la, la ligue que 6 fois. Pourquoi aucun club ne peut-il pas le défier en permanence c'est toujours la, la question que les gens posent euh, pourquoi le Bayern est toujours premier en France, pourquoi le PSG, par exemple, en France aussi est toujours premier. Euh, ben, par exemple, le Bayern en Allemagne, c'est un club qui a très bien travaillé depuis, euh, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un club qui travaille très bien, mais les autres clubs pourraient travailler très bien aussi. Et on ne peut pas dire que c'est de la faute du Bayern, non, c'est aussi la responsabilité des autres Club encore de mieux travailler pour concurrencer le, le, le Bayern sur la durée. Euh, ça peut arriver qu'une année Dortmund peut être ou, ou peut être Leipzig, je ne sais pas, mais la Bundesliga a besoin que les, que les autres clubs deviennent encore meilleurs parce que le, la concurrence euh, rendra tous les clubs allemands meilleurs. Loin de gagner la, la, la Ligue des champions en, de, de, en 2001. Quel était votre moment meilleur de votre carrière au Bayern C'est sûr que, que de gagner la Ligue des Champions c'est un, un, un moment un moment fantastique. Mais j'ai pas de moment particulier à Munich parce que Munich ça a été une pour moi ça a été j'ai passé presque neuf ans dix ans presque c'était comme une famille c'était tous les jours. C'est comme si j'allais rencontrer ma famille quand j'allais à l'entraînement, quand j'allais au match, euh, avec les autres joueurs, avec les dirigeants. Et c'était une histoire, euh, une histoire extraordinaire. Euh, un, un jeune Français qui passe aussi autant longtemps en, dans, dans le même club en Allemagne, c'était euh, voilà, une belle histoire. Euh, le, et, et le Bayern restera mon, mon club, euh, mon club de cœur, forcément. Et, et j'espère euh, que le Bayern va vite regagner la Champions League très bientôt. Euh, mais là, avec euh, ils ont ils ont recruté des bons joueurs cette année, avec euh, notamment Sadio Mané. Euh, j'espère qu'il va qu va leur permettre d'aller chercher la chercher la grande coupe. Ça serait ça serait ça serait fantastique. En parlant de Mané, que, que pensez-vous de la comparaison entre entre Louis et, et Mohamed Salah Eh ben, je dis que que Jürgen Klopp, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir deux joueurs comme ça pendant plusieurs années euh, parce qu'on ne peut pas les comparer. Ce sont des joueurs différents, avec des qualités différentes. Euh, Mané a peut être un petit peu plus de puissance. Euh, Salah est peut être meilleur dans les petits espaces. Il a un dribble peut être un petit peu plus rapide, euh, mais ce sont deux joueurs extraordinaires. Ils, sont, ils étaient fabuleux à regarder, à regarder à jouer ensemble. En parlant du Bayern, vous, avez, vous êtes retourné euh, au Bayern euh, encore une fois dans un autre rôle avec euh, Carlo Ancelotti. Euh, en quoi votre expérience avec euh, Ancelotti au Bayern vous a-t-elle vous aidé maintenant ben, Je dirais que j'ai travaillé quatre mois avec Carlo avant qu'il ne parte. Euh, les quatre mois que j'ai travaillé avec lui, c'est comme si j'avais euh, étudier le foot pendant dix ans. Euh, il est, euh, c'est un personnage extraordinaire. Il est gentil, c'est un gentleman. Et, et, et ses qualités de manager euh, sont, sont fantastiques et j'ai beaucoup appris en peu de temps. J'ai beaucoup appris avec lui. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, je dirais ce que que j'arrive à faire avec la Géorgie et les bons résultats euh, que j'ai avec la Géorgie actuellement, c'est aussi parce que j'utilise des méthodes euh, de Carlo Ancelotti, euh, au niveau notamment du, du management. Et ça marche, les joueurs sont contents, les joueurs se sentent euh, aimés, les joueurs se sentent euh, valorisés. Et, euh, et sincèrement, c'est voilà, c'est moi, j'ai... Sur Carlo, j'ai que des bonnes choses à dire parce que quand il a gagné la Champions League avec le Real, j'étais tellement content parce qu'il le mérite, il le mérite énormément. Dans ce temps, on a dit qu'il y avait des problèmes entre Ancelotti et certains de grands joueurs comme Robin Ribéry, qui ont poussé, poussé l'entraîneur italien à partir. Était-ce vrai Quand les résultats ne, ne sont pas extraordinaires, il y a toujours des problèmes dans les grands clubs. C'est toujours, c'est toujours comme ça. Euh, mais euh, je crois que ça peut arriver parfois qu'il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, qui acceptent un petit peu moins euh, les décisions des entraîneurs euh, parce qu'ils parce qu ont peut-être encore dans leur tête l'image du joueur euh, jeune, euh, dynamique, euh, plein d'énergie. Et parfois, quand on est en fin de carrière, voilà, on accepte un petit peu moins les critiques. Et, et je crois que voilà, Robin et Ribéry étaient un petit peu dans ce cas de figure. Euh, ils commençaient à vieillir et ils acceptaient moins la concurrence, euh, notamment de Kingsley Coman, qui commençait à être très bon. Euh, voilà, ils, ils acceptaient moins cette concurrence là. Et c'est dommage parce que à la sortie, le... Carlo était triste de partir. Le Bayern euh, n'avait pas réussi à, à, à, à faire une bonne saison. Donc, euh, voilà, c'est le, le foot, ça arrive parfois, mais quand on voit ce qu'Ancelotti a refait après euh, avec le Real en gagnant la Champions League, le Bayern a gagné la Champions League aussi après, donc finalement, tout le monde est content. Euh, après le départ d'Ancelotti, vous avez entraîné le Bayern lors d'un match après, euh, contre, euh, contre Berlin, si, si je rappelle bien. Comment vous êtes vous senti et quels, vos, quels sont vos souvenirs de, de ce match bon, Je n'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je savais que le, le club voulait, voulait remplacer Carlo par un autre entraîneur d'expérience. Donc, je n'ai pas énormément de souvenirs de ce match-là, non. Je me rappelle du résultat, forcément. Je me rappelle qu'on a fait 2-2 à Berlin, qu'on qu avait fait plutôt un bon match, mais c'était voilà, une saison difficile. C'était une saison difficile et mais voilà, moi, je savais qu'un nouvel entraîneur allait arriver. Je savais qu'après, j'allais partir de nouveau. Euh, donc, c'était une, une fin d'histoire, voilà, un petit peu... Euh, je ne veux pas dire triste, ce n'est pas, pas vrai, mais elle ne s'est pas finie comme, comme on aurait aimé. Je, je sens que vous, vous, vous n'avez pas aimé cette euh, courte expérience. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup appris avec euh, Carlo, mais je me suis aussi rendu compte que le Bayern avait un petit peu changé. Euh, c'était plus le, la grande famille comme avant. Euh, c'était différent, c'était différent. Mais euh, c'est pas parce que c'est différent que c'est moins bien. Euh, voilà, c'était juste différent. Le, le feeling était différent, les gens, les gens étaient différents. Les... Mais le voilà, mais le club reste. Et, et comme je vous le disais tout à l'heure, euh, bah, j'espère qu'avec euh, avec, le, avec Sadio Mane, euh, qui va, voilà, qu va les emmener en finale de cette Champions League cette année. Euh, Robert Lewandowski euh, a dit quelque chose comme ça récemment, lors de son départ, il a dit que, que le club a, a changé intérieurement, qu euh, que, que, que, les, que les gens ne disent pas la vérité toujours. Que, que pensez-vous de ça Je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas parce que je n'y suis pas actuellement, donc euh, je ne peux pas juger. Euh, c'est juste que c'est dommage. C'est dommage parce que euh, Lewandowski a, a marqué l'histoire euh, du Bayern euh, euh, durant toutes ces années où il a marqué tellement de buts, ils ont gagné tellement de trophées avec lui. Je trouve que c'est dommage de, de, de partir et voilà, de, de partir comme ça, c'est dommage. C'est dommage pour Lewandowski, c'est dommage pour le club. Euh, je pense qu'une une meilleure fin d'histoire aurait, euh, aurait été préférable pour tout le monde. Euh, maintenant, c'est le, voilà, le, le foot. Il a, il, Lewandowski a été beaucoup critiqué euh, en Allemagne. Je pense aussi que les, les critiques qu'il a émises euh, contre le club, c'était une façon de se défendre aussi. Parce que euh, je pense que les supporters voilà, ont, ont, mal, euh, ont mal réagi à tout ça. Euh, mais maintenant, euh, voilà, Lewandowski va jouer dans un grand club à Barcelone qui essaye de se reconstruire et le Bayern va essayer de, de jouer sans, sans un des meilleurs attaquants du monde. Même si Sadio Mane arrive, ce n'est pas le même profil, c'est un joueur un peu différent. Mais j'ai hâte de voir comment, comment le Bayern va pouvoir s'organiser sans, sans réel avant-centre cette année. Vous avez entraîné Bordeaux et maintenant le club fait face à, à, une, à une grave crise financière. Pensez-vous qu'ils puissent en sortir Je pense que la, la politique de recrutement n'a pas été bonne. Le, le management n'a pas été bon. Et, et, et le club en paye le prix maintenant. Et, et ça va être une saison vraiment difficile, oui, en, en, en deuxième division. Mais, mais j'espère de tout cœur parce que euh, ma famille est toujours basée à Bordeaux. Euh, parce qu'on a, on a beaucoup aimé la région. Donc euh, on a une maison ici. Et on va souvent voir les matchs avec mes enfants. Et mes enfants sont des grands supporters de des Girondins de Bordeaux, donc, donc j'espère que le club va, va remonter rapidement. Euh, Didier Deschamps est maintenant le sélectionneur du, de la France, étant dit qu'il partira après la Coupe du Monde en de, 2022, et on parle maintenant aussi que Zidane remplacera. pensez-vous que ce serait une bonne décision Je n'en sais rien, <rire> c'est Deschamps les champions du monde avec l'équipe de France, donc c'est donc ça veut dire que c'est un, un entraîneur extraordinaire. Zidane a gagné des Champions League avec le Real. Euh, je pense que si l'équipe de France est championne du monde. Euh, je, moi, moi, je pense que je pense que Deschamps peut rester encore un peu plus longtemps. Voilà, euh, je pense qu'il a l'énergie encore pour rester plus longtemps. Euh, si l'équipe de France est championne du monde, je le vois bien continuer encore. Euh, par contre, si la si on n'atteint pas au moins les demi-finales, euh, je pense que ça va être compliqué après pour poursuivre. Parce que en France, voilà, maintenant, maintenant que l'on sait qu'éventuellement Zidane est intéressé, euh, je crois qu'il y a une bonne partie de, des supporters français qui, qui aimeraient voir un jour Zidane de l'équipe de France. Donc, euh, on verra, on verra. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit Zidane ou que ce soit Deschamps, euh, je suis tranquille, l'équipe de France, elle est entre de bonnes mains.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 donc quand on est heureux, il ne faut pas hésiter, il faut vraiment profiter et en profiter le plus longtemps possible. En parlant du conflit, est-ce que la guerre a influé le, fo le football à la Géorgie Non. La Géorgie a eu des problèmes, beaucoup de problèmes avec la Russie dans les années passées. C'est un pays, les gens sont forts en Géorgie. Ils sont habitués à, à, à travailler dur, ils sont habitués à se battre pour leur... Pour, euh, pour leur liberté, pour leur euh, pour manger, pour, euh, pour leur bien-être, ils sont habitués à travailler dur et, et non ça, le conflit n'a rien changé là-bas. Vous pouvez considérer jouer un match amical avec l'Égypte Je peux le considérer, ça serait même, euh, bah, je trouve que ça serait même une, une vraie belle idée, une vraie belle idée à y faire un, je sais pas, un, un, grand match euh, au Caire, ça pourrait être, euh, ça pourrait être aussi même pour mes joueurs, ça pourrait être une expérience euh, fantastique. Dire, les Gilles, voilà, vous êtes un, un grand pays, vous êtes un pays de 100 millions d'habitants, euh, avec une passion euh, extrême pour le football. Euh, ça serait, euh, non, je pense que ce serait une vraie, belle, euh, une vraie belle expérience. Et, et pour moi, personnellement, ce serait même un honneur euh, d'aller là-bas. Nous sommes très heureux de vous rencontrer et de parler avec une légende du football. Et nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci beaucoup, monsieur Sanya. Merci à vous et tout le meilleur à vous aussi. Tout le bonheur, euh, tout le bonheur que vous méritez. Merci, monsieur. Merci.